Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. C'est la la Suj Corporation PC TV pour bon, une vidéo euh, de présentation d'exposition avec les motos. Donc, euh, comme vous pouvez voir, là il y a des motos qui s'affichent. Euh, bon, là à l'image il y aura un vélo, mais bon voilà, c'est pas très grave. Voilà, c'était vélo, tes motos, c'est te l'époque. Euh, donc, comme vous pouvez le voir, là, là je vous laisse admirer un euh, petit peu près les motos et les voitures et les. Euh, Vélo, moi je connais pas trop. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Et voilà. Et surtout, attention au prix. Donc euh, mettez le volume un peu en moins. Tu notre dans de On ferme à nos I'm gonna do